L'Audi RS7 2022 est une berline ultra performante aussi audacieuse que luxueuse. Vous vous demandez comment quelque chose aussi sexy et puissant partage un style de corps avec quelque chose aussi stupide et faible qu'une cheville Spark Eh bien, comme pour les variantes A7 et S7 sur lesquelles la RS7 est basée, Audi serre livre ses quatre portes élégantes avec une trappe pour plus de praticité. Cependant, le wagon RS6 avant est moins cher et plus spacieux. Pourtant, avec des hanches aussi larges et un V8 biturbo de 591 chevaux, se faire remarquer et aller vite sont les principaux objectifs du RS-7. Alors que sa poussée explosive fait jurer involontairement les passagers et que sa maniabilité précise incite le conducteur à sourire, la plus chaude des écoutilles ne se sent jamais indisciplinée ou crue. Au lieu de cela, son intérieur respire la cherté, dorlotant le les conducteurs avec de riches attributs et des caractéristiques luxueuses. En conséquence, le RS7 2022 à prix premium est une expression rapide à la fois de l'enthousiasme et de la richesse de conduite, et il gagne une place sur notre liste de choix des éditeurs. Pour 2022, Audi promeut davantage le statut sportif de la RS7 avec un nouveau pack RS Design qui ajoute des tapis de sol unique, des ceintures de sécurité noires avec une bordure rouge ou grise et davantage de surface en micro-zuède dans tout l'habitacle, y compris sur le nouveau volant à fond plat. De plus, l'intérieur est désormais livré de série avec des garnitures en fibre de carbone. La suspension du RS7 peut être améliorée avec dynamique ride-contrôle, qui est censé réduire le roulis dans les virages et améliorer la maniabilité. Prix Audi RS7, 2022 au Maroc à partir de 2 millions dirhams marocains. Audi rend cela facile car il n'y a qu'un seul RS7 à choisir et il est extrêmement bien équipé avec des éléments tels que la transmission intégrale. La direction à 4 roues et un système de suspension pneumatique réglable. Pour un maximum de folie, pensez au pack black Optic qui ajoute des garnitures extérieures assombries et des roues géantes de 22 pouces avec des pneus de performance d'été. Pour déverrouiller la meilleure bande sonore du V8, nous opterions également pour l'échappement sport. Moteur, transmission et performance. La puissance provient d'un V8 biturbo de 4,0 litres qui s'associe à un système hybride de 48 volts, une transmission automatique à 8 rapports et une transmission intégrale 4 o. Toute cette technologie rend le RS7 plus lourd que le modèle de dernière génération, qui développait jusqu'à 605 chevaux. Pourtant, avec 591 chevaux et 590 livres pied de couple, le RS7 que nous avons testé est monté à 100 km par heure en seulement 3,0 secondes. Vous voulez une dose légèrement plus forte d'accélération sainte mère 2 Essayez la BMW M5 Compétition de 617 chevaux ou la berline Mercedes AMJ E63 S de 603 chevaux. Les deux atteignent 100 km par heure en 2,9 secondes. Le RS7 roule sur une suspension pneumatique avec des réglages adaptatifs pour différents niveaux de rigidité. Cependant, il se sentait raffiné quel que soit le mode de conduite, et même roulant sur les jantes de 22 pouces de notre testeur, les 21 sont standards. Il est également gratifiant de se plier dans les virages grâce au châssis équilibré et à l'agilité supplémentaire de son système de direction à roue arrière de série. Fou rapide et infailliblement confortable sont des descripteurs précis de sa personnalité de conduite. Bien qu'il n'ait pas opté pour les freins en « carbone céramique » qui permettent d'augmenter sa vitesse de pointe de 260 à 320 km par heure, les bouchons standards ont transporté notre 4 portes de près de 5000 livres à partir de 120 km par heure dans un impressionnant 151 pieds. Économie de carburant et MPG du monde réel Le puissant, quoi qu'à soit fait RS7 devrait gagner 26 km pour gallon en ville et 38 km pour galon sur l'autoroute. Nous l'avons exécuté sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km par heure, qui fait partie de notre vaste programme de test, et il a renvoyé 40 km pour galon dans le monde réel. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du RS7, visitez le site web de l'EPA intérieur confort et chargement bien que le modèle RS partage un design intérieur et un espace passager avec la 7 ordinaire, il possède également des détails exclusifs et des options intrigantes. Bien sûr, la qualité de construction robuste et les matériaux haut de gamme sont immédiatement reconnaissables. Pourtant, la cabine du RS s'était ornée de logos spécifiques à la garniture et d'autres accents uniques. Les sièges sport avant-standard ont une belle céleri en cuir mais peuvent être recouverts de cuir amélioré et de coussins ventilés. Sa banquette arrière peut accueillir deux ou trois personnes, selon la configuration de siège choisie, et son espace de chargement offre 19 pieds cubes d'espace avec les sièges arrière utilisés et 49 pieds cubes avec les sièges arrière rabattus. Info divertissement et connectivité chaque RS7 est équipé d'un système d'infodivertissement élégant qui fonctionne via deux écrans tactiles qui se fondent parfaitement dans le tableau de bord supérieur et la console centrale fluide. Malheureusement, les commandes de climatisation et autres paramètres qui doivent être manipulés via l'écran inférieur peuvent détourner les yeux du conducteur de la route. Pour éviter cette distraction, le logiciel de reconnaissance vocale d'Audi est très pratique. Outre le système de navigation robuste qui apparaît sur l'écran supérieur et qui peut être étendu dans le groupe de jauge entièrement numérique, le RS7 est livré avec Apple CarPlay standard, droit d'auto, la recharge sans fil et un point d'accès Wi-Fi par abonnement. La meilleure option est une chaîne stéréo Bang Olufsen coûteuse qui pompe 1820 watts à travers 19 haut-parleurs. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite Outre certaines technologies de sécurité active de base, Audi propose une suite d'équipements plus avancés dans le cadre du package d'assistance aux conducteurs. Il existe également une option autonome pour la vision nocturne qui permet la détection des grands animaux et des piétons. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du RS7, visitez les sites web de la National US e Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway e Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent Avertisseur de collision avant et freinage d'urgence automatisé de série Surveillance des angles morts et alerte de circulation transversale arrière Disponible Régulateur de vitesse adaptatif disponible Couverture de garantie et d'entretien frein anti-blocage Les freins ABS détectent automatiquement lorsqu'un pneu a cessé de tourner en cas de freinage extrême et modulent la pression de freinage pour permettre au pneu de tourner cela augmente la capacité du véhicule à tourner pendant le freinage. Contrôle de stabilité. Le contrôle de stabilité détecte automatiquement lorsque les limites de conduite du véhicule ont été dépassées et réduit la puissance du moteur et barre oblique ou applique certains freins pour aider à empêcher le conducteur de perdre le contrôle du véhicule. Coussins gonflables frontaux. Les airbags frontaux pour le conducteur et le passager ont été conçus pour protéger la tête lors d'une collision frontale. Coussins gonflables latéraux. Les airbags latéraux pour les sièges avant et arrière ont été conçus pour protéger le torse lors d'une collision latérale. coussin gonflables au pavillon. Les airbags supérieurs sont utilisés pour protéger la tête des occupants en cas de collision latérale ou de capotage. Airbags genoux. Les airbags genoux aident à protéger les membres inférieurs des occupants contre les blessures graves en cas d'accident. Prétendeurs. Les prétentionneurs de ceinture de sécurité resserrent automatiquement les ceintures de sécurité pour placer l'occupant dans la position assise optimale lors d'une collision. Système de sécurité Le véhicule est équipé d'un moyen d'anticipation et barre oblique ou de détection d'intrusion intempestive de véhicule. Le véhicule est équipé d'un dispositif de désactivation de l'allumage qui empêchera le démarrage du moteur si la clé du fabricant d'origine correcte n'est pas utilisée. Audi protège ses produits avec un plan de garantie qui est en deçà des concurrents haut de gamme en ce sens qu'il manque d'entretien gratuit, ce que des rivaux tels que BMW et Jaguar incluent avec chaque nouveau modèle. La garantie limitée couvre 4 ans ou 100 000 km.